Quand les charbons deviennent blancs, ils sont prêts à utiliser. Quand les charbons sont noirs, ils n'ont pas prêts et on doit attendre un petit peu.